La SOMAT SAV à Jarry est votre partenaire pour la réparation et l'entretien de vos moteurs et pompes électriques. La SOMAT SAV est le spécialiste en Guadeloupe de la réparation électrique tournante et statique de bobinage industriel. La SOMAT, c'est aussi la vente de solutions éoliennes, pompes et moteurs électriques. Venez découvrir notre showroom au 141 rue Auguste Fresnel à Jarry bemao